Peux-tu comparer la façon dont on fête la fête du travail en France et aux États-Unis Oui, aux États-Unis, bon déjà, ce n'est pas le même jour, puisque la fête du travail en France, c'est le 1er mai, et aux États-Unis, c'est au mois de septembre. C'est le premier week-end, je pense. Euh, aux États-Unis, les gens ne travaillent pas, comme en France, les gens ne travaillent pas non plus. Mais en France, la différence c'est que c'est un jour où on peut vendre du muguet donc c'est souvent les, des enfants qui vendent aussi euh, dans la rue du muguet ou d'autres objets ce jour-là on a le droit de vendre ce qu'on veut dans la rue donc c'est très convivial, c'est un moment qu'on passe avec euh, sa famille souvent il y a un repas ou avec des amis et aux états unis il y a également euh, un repas avec, plutôt avec des amis et puis euh, on fait un barbecue à l'extérieur avec soit sa famille, oui, ou avec ses amis.